de dans son rôle hein, de pilote de développement économique a mis en place un certain nombre d'activités, a mis en place un certain nombre de soutien aux entreprises avec deux volets majeurs, des aides d'urgence et le travail sur un plan de relance. De, de l'aide à RIS, une aide régionale, donc, euh, qui m'a bien aidé. <rire> Ça sera une vraie différence pour tous les habitants de, de nos îles du Sud. Sans aucun engrais Il faut améliorer la sécurité alimentaire de la Guadeloupe dans une démarche agroécologique. Sur un certain nombre d'axes d'orientation qui vont tous dans le sens de la transition agroécologique et bioéconomique. On est parti d'une maison régionale de l'élevage qui a évolué en maison, ré... maison régionale des organisations de la pêche et de l'agriculture. Ce que je vous propose, c'est que la chambre d'agriculture est entendu. On sommes très heureux de l'accompagnement de la collectivité régionale sur cet ambitieux projet que porte la NASA, la et l'Université de l'Ottawa. Là, vous avez l'atelier qui nous permet de faire nos postes de travail, chaque élève a leur points de travail. Et que marie en a pas pour nous dire, nous sommes acteurs chez nous. Voilà, là, La région est en train de finaliser 2,7 km de canalisation et de branchement. Nous avons entendu les difficultés des agriculteurs de la grande terre et dans d'autres secteurs de la Je travaille sur. Une maladie que je pense que vous ne connaissez pas, c'est l'angiostrongylose. Je travaille notamment en fait sur les transferts des contaminants euh, des sargasses. Donc on s'intéresse au crabe et à son adaptation au changement de son écosystème. Durant ce cycle-là que les étudiants s'installent, c'est à ce moment-là qu'ils retrouvent leur moitié et qu'ils restent. Il ben, a pas question de, de, de fuite de cerveau comme on peut le dire. Au contraire, on part se former pour pouvoir redonner à la Guadeloupe.